Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux sur cette visioconférence sur ce 11-12 consacré au, territoire, au contrat territoire lecture. Quelques règles avant de commencer, les personnes arrivent encore petit à petit dans la, dans la, dans la salle. Euh, merci de bien vouloir couper vos micros et si vous le pouvez de laisser vos caméras allumées, c'est plus sympathique et pour les intervenantes de voir vos visages plutôt qu'un écran noir. N'hésitez pas tout au long de, de la visioconférence à poser des questions dans le chat, ma collègue Johanna Enescu les relèvera et les posera à la suite de chaque intervention, sachant qu'il y aura aussi un peu de temps à la fin pour des questions à l'ensemble des intervenantes. Donc nous avons invité aujourd'hui trois intervenantes. Anne-Marie Boyer, qui est conseillère livre à la DRAC Aura. Amandine Rochette, qui est coordinatrice des médiathèques du réseau de Loisan. Anne-Christine Guichard, qui est directrice du service de lecture publique et responsable du réseau des bibliothèques du Pays Voironnais. Avant de leur donner la parole, je vais vous rappeler en quelques phrases ce qu'est le 11-12. C'est un rendez-vous en ligne d'une heure que nous programmons tous les mois. Nous avons souhaité que ce rendez-vous qui est consacré aux pratiques professionnelles des bibliothécaires et professionnels de la documentation soit un temps pour euh, échanger et partager sur des réflexions et des projets qui intéressent justement les bibliothécaires et les professionnels de la documentation. Les sujets qu'on aborde dans ces 11-12, ils sont choisis par vous puisque nous avons mis en place un outil en ligne que l'on a appelé la parenthèse et qui permet de recueillir vos suggestions. Je vais mettre le lien d'ailleurs dans le, dans le chat, comme ça vous l'avez. Donc la parenthèse, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à suggérer des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce 11-12 et à surenchérir en mettant un j'aime les, les suggestions de vos collègues parce que plus un sujet est plébiscité, plus il a de chances que nous le programmions évidemment. Euh, voilà pour l'introduction. Je vais rappeler pour les personnes qui sont arrivées entre temps que nous souhaitons que vous coupiez vos micros et, si possible, que vous laissiez vos caméras allumées. C'est plus sympathique pour tout le monde de voir des visages plutôt qu'un écran euh, noir. Euh, pour les questions, elles seront posées-les dans le chat. Elles seront euh, relevées par euh, Johanna, qui les posera après l'intervention de chaque euh, intervenante. Et on aura un temps pour des questions euh, d'ensemble euh, à la fin. Alors j'ai fini avec euh, l'introduction euh, du 11-12 et puis euh, je vais laisser la parole à Anne-Marie Boyer pour qu'elle introduise euh, le sujet d'aujourd'hui, les contrats territoires lecture, et qu'elle nous rappelle euh, dans quel contexte s'inscrivent ces CTL et quelles sont les attentes de l'État sur ces dispositifs. Oui merci Laura, bonjour à toutes et tous. D'abord je précise que nous sommes trois conseillers pour le livre et la lecture euh, à la DRAC au rhône alpes euh, Noël euh, Drogna-Landré qui travaille avec moi sur le site de Lyon et qui suit euh, les dossiers de la métropole de Lyon, de Lyon, du département de Lyon et depuis janvier du département de la Haute-Savoie. Nicolas Douez, qui suit euh, les quatre départements euh, de l'Auvergne plus la Loire et l'Ardèche. Moi-même qui suis les départements de la Drôme, de l'Isère et de la Savoie. Donc euh, je sais pas, je suppose que tout le monde a travail dans la région, donc euh, vous retrouvez euh, la répartition territoriale qui n'était pas encore mise à jour sur le site de la Bâche. Concernant les contrats territoires et eh bien je vois euh, parmi les noms qui se sont affichés les visages beaucoup de personnes connues, donc, certains euh, pourront peut-être aussi, euh, outre des questions euh, euh, proposées, des précisions et puis euh, des retours d'expérience en plus, des deux collègues que nous avons euh, conviés euh, aujourd'hui. Donc, un contrat à territoire lecture, c'est un contrat qui a une euh, durée de trois ans, euh, qui euh, est renouvelable une seule fois, donc euh, en totalité une durée de six ans, et euh, qui peut être euh, signé à différents échelons territoriales, donc une grande commune, un EPCI, euh, et puis euh, nous nous adaptons à la réalité, euh, parce que nous rencontrons... Euh, dans le territoire régional, c'est-à-dire parfois des réseaux euh, qui sont informels ou formels, mais qui sont à un niveau, euh, ce qu'on appelle, supracommunal ou infra-communautaire. Donc, euh, on tient compte de l'histoire aussi, de ce qui a pu se passer euh, entre vous, entre bibliothèques, entre professionnels qui se connaissent, qui travaillent ensemble et qui souhaitent aussi développer euh, des projets communs. Euh, il y a donc au moins deux co-signataires pour euh, qu'un contrat puisse être jour, La DRAC, bien évidemment, euh, c'est-à-dire l'État, euh, avec des, des, des signatures soit du de département, euh, soit du DRAC, euh, selon la présence des uns et des autres, euh, l'importance du montant. Et puis bien sûr, euh, la collectivité locale ou euh, le PCI, avec qui euh, nous avons et ce contrat. Euh, les départements peuvent signer, euh, être signataires, c'est le cas dans la Drôme. Euh, certains départements ne souhaitent pas l'être et euh, ont signé généralement avec des collectivités pour euh, euh, lesquelles euh, ils ont une compétence euh, des accords bilatéraux. Il est évident que ce sont des acteurs euh, pleins de, de ce contrat dans la mesure où. Euh, ils connaissent bien les territoires, nos collègues euh, ont des relations très suivies avec vous. Et si ne, les départements ne sont pas co-signataires, en tous les cas, il y a un représentant ou une représentante de la bibliothèque départementale euh, dans le POPIL. Voilà. Euh, que, que, que, finance, que peut financer un contrat euh, territoire lecture Il peut financer euh, trois choses. D'abord, un, un diagnostic euh, territorial de lecture publique. Euh, qui contient évidemment un état existant, mais aussi euh, toute une partie prospective. Que peut devenir ce réseau Comment peut-on l'améliorer euh, Y a-t-il besoin euh, euh, de construction nouvelles, de rénovation euh, Que peut-on faire pour que euh, le service à l'usager soit amélioré C'est bien le, le but. Euh, ensuite euh, souvent nous nous trouvons face à des euh, lieux où euh, malheureusement euh, il n'y a pas assez de, de compétences ou de disponibilité euh, en temps et euh, le contrat territoire lecture peut aider au financement dans le poste de coordination lecture publique donc il ne s'agit pas de financer des postes de bibliothécaires qui feront des permanences mais bien des postes euh, qui euh, vont permettre euh, l'émergence de projets, euh, la réunion de professionnels, de euh, salariés, de bénévoles, pour permettre justement euh, l'amélioration des services aux, aux usagers et l'émergence de nouveaux projets. Et puis, bien sûr, euh, un contrat territoire-lecture, ça finance aussi des actions culturelles autour du de la lecture. Donc, euh, dans certains cas, euh, on peut... Euh, introduire dans, dans ce contrat euh, des, des manifestations qui, qui existent déjà et qu'on finance euh, de ce fait au titre de ce contrat et qu'on ne finance plus sur euh, de nos, de nos autres crédits euh, budgétaires que l'on appelle manifestation littéraire. Et puis, euh, le, le but, c'est de, de travailler avec les, les acteurs euh, culturels du territoire, autres, euh, qui peuvent être euh, totalement euh, divers euh, de l'instant où euh, le projet a un rapport avec euh, le livre et la lecture. Bah, évidemment, pour que ce contrat vive, il faut aussi qu'il y ait des instances de gouvernement. Donc, euh, elles sont de l'ordre de, de deux, Après, euh, qui, sont, qui, sont, qui paraissent évidentes et qui sont les, les instances minimales à mettre en œuvre ce sont euh, les comités techniques et euh, les comités de pilotage. Alors nous, nous demandons à ce que les comités de pilotage se réunissent régulièrement. Une fois par an, c'est idéal. Il faut dire que nous-mêmes, nous gérons beaucoup de contrats et que euh, nous-mêmes nous, nous ne pouvons pas toujours participer de façon très régulière à, à, à ces copines, mais en tous les cas, euh, doivent... Euh, Participer et être membre de ce COPIL, évidemment, la collectivité de personnes concernées, euh, un représentant de la DRAC, souvent accompagné euh, d'un conseiller pour l'action euh, culturelle, et puis un, un représentant de la bibliothèque départementale, et toute personne qualifiée que vous jugeriez euh, euh, importante. Euh, pour ce qui concerne euh, les contenus, alors euh, nous nous adressons une trame. donc on, on a eu il y a peu de temps euh, la, la révision des visas, euh, et je pourrais euh, l'adresser euh, à ceux qui nous ont demandé récemment, et puis à toute personne qui pourrait être intéressée. Donc il s'agit bien sûr de définir une politique locale, qui vous appartient, euh, que nous respecterons, euh, et puis de déployer euh, des dispositifs euh, nationaux tels que la nuit de la lecture, partir en livre, euh, des livres à soi et toute politique euh, qui serait impulsée par le ministère et qui serait à déployer euh, de façon régionale. Euh, alors les, les réflexions qui, qui sont en cours au sujet de ces contrats, parce que évidemment les choses évoluent, on s'aperçoit que très souvent, euh, eh bien, dans certains des esprits, euh, culture et bibliothèque, ça ne prend pas un tout. C'est malheureusement entendu parfois qu'on euh, allait d'abord traiter culture et ensuite on s'intéresse aux bibliothèques. Euh, il est évident que la bibliothèque euh, est l'élément central euh, en partie au milieu rural euh, euh, d'une politique culturelle. Donc, euh, les réflexions que vous avez en cours à la DRAC et que nous aurons avec vous, euh, c'est celle des convergences avec d'autres contrats et en particulier pour nous les conventions territoriales pour l'éducation artistique et culturelle que vous allez peut-être euh, signer euh, avec euh, la DRAC et euh, il existe évidemment aussi d'autres contrats qui sont les PIA, donc euh, j'aperçois Claire, on en rediscutera bientôt euh, il y a aussi euh, en fait, des, des contrats qui, qui sont euh, dont on, nous n'avons pas la maîtrise au ministère de la Culture mais qui existent euh, qui sont les contrats de normalité euh, les contrats euh, euh, de, de transition écologique etc où je vous incite toujours à lever la main et à dire et nous, et nous, Bibliothèque, qui sommes nous euh, comment nous sommes perçus est-ce qu'il y a au moins deux lignes et un paragraphe sur l'importance des bibliothèques et ce que nous pouvons apporter euh, dans la politique culturelle. Alors, préalablement, il faut déjà que la politique culturelle ait été mentionnée, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais bon, moi je vous invite vraiment à chaque fois euh, qu'il y a contractualisation à euh, faire valoir ce que vous pouvez apporter, parce que euh, les bibliothèques sont quand même, pour beaucoup euh, de territoires, en particulier en milieu rural, le seul euh, établissement culturel, et on a la grande chance de pouvoir offrir des murs, des lieux, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, et euh, ça permet aussi d'accueillir de, des petites formes cela euh, euh, permet d'ouvrir sur euh, l'ensemble des champs culturels euh, par le biais de la documentation, des lits de vos actions culturelles. Alors, euh, ces, ces contrats, comme je vous le disais, eh bien, ils, euh, ne sont renouvelables qu'une fois. Donc, on ne peut euh, vous accompagner que pendant six ans. Euh, parallèlement à cela, il y a des contrats, euh, des conventions territoriales pour les affaires et culturelles qui, elles, n'ont pas, euh, pour l'instant, très formellement de limites dans le temps, mais dans les faits, elles en ont, puisque euh, vous imaginez que nos budgets euh, sont, sont vraiment très limités et que euh, pour pouvoir signer un contrat territoire à lecture à un moment donné il va falloir que l'un cesse donc euh, pour vous donner une idée euh, le budget dont nous disposons chaque année à c'est environ 700 000 euros et nous avons euh, un, en ce moment une trentaine de, de contrats territoires à lecture sur l'ensemble des, euh, des 12 départements plus métropoles alors, l'évaluation euh, va être un point important pour justement penser la suite. C'est-à-dire qu'on va vous demander, évidemment, cest y a cette évaluation un peu au fil de l'eau qui se passe euh, lors des copiles, ces échanges, pour éventuellement euh, réorienter euh, un contrat vers des activités plus larges ou au contraire euh, plus restreintes, euh, en fonction des retours aussi que vous avez des autres acteurs euh, culturels, de, de, de vos publics. Euh, il y a l'évaluation euh, en fin de contrat, et puis après les six ans, que fait-on Alors, euh, les collègues de l'éducation artistique et culturelle sont en train de réfléchir à comment donner une suite euh, à leur euh, deuxième, troisième euh, convention, et euh, il semblerait que le projet culturel de territoire soit un outil euh, à valoriser pour... Euh, permettre une forme de pérennité dans les actions que nous aurons commencées et que vous aurez mis, mis en place euh, dans, vos, dans vos territoires. Donc, euh, un programme qui n'est pas clos, euh, des demandes actuellement euh, assez nombreuses euh, de signer euh, des, des contrats de territoire lecture parce que ça semble à tout le monde un levier intéressant. Euh, pour euh, déjà euh, faire un diagnostic quand il n'existe pas. Alors, on peut se contenter euh, évidemment des diagnostics qui ont pu être fait, euh, réalisés en interne. Euh, les bibliothèques départementales euh, vous accompagnent beaucoup euh, pour ceux, qui sont, euh, ceux et celles qui sont concernés euh, par euh, ces, ces diagnostics qu'elles peuvent réaliser et qui peuvent aussi suffire dans certains cas. Euh, mais euh, l'avantage d'un diagnostic euh, de lecture publique, euh, c'est quand même un, un, l'apport d'un regard extérieur euh, sur la base d'un pays des charges que vous avez réalisé et sur la base d'une restitution et d'un travail euh, en cours euh, avec des élus, avec des, des usagers qui euh, peuvent être interrogés euh, dans leurs besoins, dans leur rythme de vie, dans leur intérêt professionnel et personnel. Et il est vrai que, pour l'instant, je n'ai encore vraiment entendu dire que ça n'avait servi à rien. Euh, je crois que enfin, certains pourront apporter le témoignage puisque certains sont en cours. c'est entre eux, le, la rédaction du diagnostic et la rédaction du, du futur contrat, je me sens que c'est important. Alors, petite information. Euh, généralement, nous vous proposons, euh, parce qu'on a vu qu'il est important de le faire, euh, de, vous, de financer un diagnostic en dehors même et préalablement à la signature du contrat, pour que ce soit vraiment une étape préalable. Donc, euh, dans l'effet, euh, le financement porte en fait sur cette offre. Je ne sais pas si vous avez d'autres, euh, euh, peut-être des questions tout à l'heure. Alors, je, je n'ai pas bien compris, Laura, si les questions arrivaient maintenant ou après l'intervention d'Amandine et d'Anne-Christine. Non, on a bien prévu euh, des questions après chaque intervention, puis des questions euh, à la fin. Par contre, je vois qu'il n'y en a pas vraiment encore. Euh, C'est le début, souvent, les questions, elles arrivent à, après. Puis, je pense que... Ta présentation à la fois très claire sur la méthodologie et puis sur les enjeux à la fois internes et de réseau autour des CTL Il apportera sans doute des questions vers la fin après les, témoign les différents témoignages mais que dans l'instant c'était très clair. Il y a des demandes d'un topo écrit. Alors, je vais juste faire une précision pour dire que, d'une part, les visioconférences 11-12 sont disponibles sur notre chaîne YouTube quelques jours après, et que cette semaine va sortir notre premier carnet 11-12. Donc, c'est une version éditorialisée des 11-12, des... qui revient sur les quatre précédents 11-12, avec donc, un topo écrit, effectivement, et des ressources augmentées. Donc, des liens et des vidéos supplémentaires. Oui, juste plus la brochure du ministère. Euh, contrat territoire lecture, qui date déjà un peu, mais qui est toujours, euh, bah, vous la voyez pas parce que mon son est. Non, mais je vais retrouver le lien, je vais le mettre dans le chat. Je vais le retrouver. On l'a sous format et... PDF, on pouvoir vous l'envoyer. Donc, Marie-Cécile, je te l'enverrai. Donc, ben, on, va, on est dans les temps, donc on va passer à la première présentation d'un de, de, exemple d'un contrat territoire lecture. Donc, Sur les conseils de Anne-Marie, on a choisi deux territoires qui sont effectivement très différents pour essayer de, eh ben, de, de montrer une diversité de, des effets de ces contrats territoire lecture. Donc, Je vais laisser la parole tout de suite à, à Amandine. Alors, je pense qu'il faut que tu rallumes le micro... Oui voilà, vous voilà, me l'avez coupé. Alors, donc je vais partager mon écran. Vous voyez tous mon écran On voit bien l'écran, hein c'est bon. bon. bon, bah, voilà. Parfait. Voilà, donc... C'est parti. Euh, pardon, je ne suis pas sur le bon, euh, le bon, le bon PowerPoint. J'en ai plusieurs en cours, des, des copies, le Cotec, etc. <rire> Désolée. On est bien sur euh, CTE. Pardon, pas, pas sur CTAC, justement, sur CTL. Je pas mis au bon endroit. Désolée. Euh, voilà, c'est factuel. Cette fois, C'est mieux. <rire> Donc, le réseau des médiathèques de Loisan. Alors, pour présenter rapidement le réseau des médiathèques de Loisan qu'on appelle aussi RMO, euh, donc, qui regroupe 11 bibliothèques municipales. On a euh, un logiciel commun et un catalogue partagé, une carte de lecteur unique, un site Internet commun, des actions culturelles en réseau euh, que je vous présenterai brièvement euh, tout à l'heure, environ 29 bibliothécaires salariés ou bénévoles, une coordinatrice du réseau, donc euh, moi-même. Depuis euh, un peu moins d'un an, c'est vrai que je ne l'ai pas rajouté, mais on a un agent navette, assistant du réseau à 60 je le rajouterai sur PowerPoint. Euh, c'est la CCO, Communauté de communes de Loisan, donc le PCI, qui a, cette, qui a repris la compétence coordination du réseau de lecture publique en 2018. Et donc, on a signé un contrat territoire lecture avec la DRAC en 2018. Et on est bien sûr aussi en convention avec la médiathèque départementale de l'Isère qui a été renouvelée en 2020 dans le cadre de leur nouveau plan lecture 2020-26. Juste pour vous présenter très brièvement le territoire parce que c'est quand même un petit peu important. Euh, donc c'est une communauté de communes de 10 000 habitants, très petite communauté de communes en milieu rural et même montagnard. On est très éloigné des centres urbains puisqu'on est à plus de 50 km de Grenoble, la première ville. Euh, on est aussi très fortement marqué par le tourisme puisqu'on a 10 000 habitants à l'année, mais en pointe hivernale 100 000. On a des stations de ski internationales, notamment les Deux Alpes et l'Alpes du Est. Et en pointe estivale, notamment quand il y a le Tour de France ou d'autres événements, surtout cyclistes, on peut atteindre 60 000 habitants en, à un instant T en même temps. Donc on est très fortement marqué par le tourisme. Et ça a aussi un impact sur, euh, sur la fréquentation des médiathèques et des événements culturels qu'on peut organiser. Donc le RMO, le réseau des médiathèques en quelques chiffres, donc comme je disais, 11 bibliothèques, ça correspond à un peu moins de 2000 euros de superficie au total, c'est plutôt des petits équipements. Plus de 120 000 documents dans le réseau, on a un peu plus de 2000 abonnés euh, aux bibliothèques en 2019 soit 21% des habitants voisins parce qu'on a des touristes, voilà on est un petit peu au-dessus de la moyenne euh, voilà un peu moins de 100 000 documents prêtés en 2019 soit en moyenne 36 documents par inscrit, là aussi on est au-dessus de la moyenne, enfin des chiffres que j'avais pu trouver parce qu'on a des, des touristes hein, qui, viennent, euh, qui viennent emprunter le RMO donc, enfin, la CCO, la communauté de communes achète, achète un, peu, un peu moins de 2000 documents par an euh, donc là, c'était en 2020, on a participé à trois événements, donc la Nuit de la lecture, un événement national, le mois du film documentaire, et puis là, un projet plus spécifique à notre territoire, l'atelier BD, mais grâce aussi à l'année BD 2020, enfin 2021, ensuite à cause du Covid, euh, lancé par le ministère de la Culture. Euh, pour tous ces événements en 2020, on a touché un petit peu moins de, de 300 personnes. Euh, un événement marquant en 2021, oui, parce qu'en 2020, on n'a pu faire que l'atelier BD, malheureusement, à cause du Covid, mais donc un événement quand même bien marquant en 2021. Comme je le disais, un gros projet BD dans le cadre de BD 2020, euh, piloté par la DRAC. Une exposition itinérante euh, Glénat qu'on a fait, euh, enfin, c'est fabriqué, mais c'est une réplique d'une exposition Glénat, des éditions Glénat qui sont basées à Grenoble. On a programmé des ateliers dans les classes, euh, écoles, collèges, à l'EHPAD. Et aussi, on a, organisé, enfin, on a essayé d'organiser un BD spectacle qui a été repoussé deux fois. Donc là, normalement, ce sera en juillet 2022. On croise les doigts parce qu'on euh, a quand même eu déjà deux reports. Au niveau des enjeux du, du réseau, enfin des enjeux qui sont inscrits euh, dans le CTL. Donc ça, c'est assez euh, classique. Hein, renforcer l'accès à la lecture pour les habitants du territoire. Partager les livres présents dans les différentes bibliothèques grâce à la navette, d'où l'embauche le, de, de l'agent navette euh, en avril 2021. Développer la lecture dans les petits villages qui n'ont pas de bibliothèque. On a quelques demandes de création d'une bibliothèque dans des villages qui n'en ont pas encore. Augmenter l'animation de la lecture sur le territoire voisin. Prendre en compte les nouveaux usages digitaux pour augmenter l'accessibilité numérique et puis aux, aux ressources culturelles en ligne permettent à chaque habitant de quelle que soit sa situation géographique, d'accéder à l'ensemble du catalogue. Euh, comme tous les réseaux, mais peut, c'est peut-être encore plus important pour nous qui avons quand même des, des, des problématiques de déplacement, parce qu'on a des montagnes, les distances, enfin, on fait beaucoup de kilomètres, et il neige. L'hiver, il neige beaucoup en loisans, surtout dans les stations. Donc, euh, c'est quand même pratique pour la population d'aller... Euh, un habitant de, des deux Alpes de, de faire quelques mètres à pied plutôt que de descendre euh, à Bourdoisant chercher euh, les 15 enfin, les, les différents livres qu'il ne trouve pas dans sa bibliothèque de proximité. Pour le CTL, on l'a signé en 2018, donc pour la période de 2018-19-20, c'est pour trois ans comme l'a, comme la dit Anne-Marie Boyer. Il, oui, il a, été con, il a été rédigé par l'ancienne directrice du pôle service à la population en lien avec le vice-président de la culture, car la coordinatrice, donc moi-même, n'était pas, pas encore recrutée. Moi, je suis arrivée en avril 2019, donc euh, un an après. Le, le recrutement a pris un peu plus de temps que prévu. Les grands axes et l'objet du CTL euh, donc sont bien sûr euh, l'embauche d'un coordinateur du réseau catégorie A à mi-temps. C'est ce qui avait été inscrit, inscrit dans le CTL, mais euh, ça a évolué l'organisation d'actions autour du livre et de la lecture, de l'accueil d'écrivains en résidence. Et ça, je, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas dans le cadre du CTL, mais c'est quand même la DRAC qui nous a aidé à la mise en réseau informatique des bibliothèques. On a eu une subvention aussi. On a rédigé un avenant fin 2019 pour modifier le montant de travail, puisque finalement j'ai été embauchée à temps plein, et donc le plan de financement puisque la DRAC a, a accepté de, de financer mon poste, euh, enfin de subventionner mon poste sur un temps plein et non plus sur un mi-temps. Le contrat a été reconduit en janvier 2020, tout, tout début d'année euh, 2020, donc pour la période. Non, pardon, 2022. Oui, 2020, pour la période 2020-21-22. Oui, excusez, il euh, y a une erreur là. 18-19-20, 21-22-23, je corrigerai. C'est pour la période 21-22-23 qu'on a re-signé le CTL. On l'a re-signé en début d'année dernière. Et donc, les grands axes, le maintien du poste de la coordinatrice réseau jusqu'en avril 2025, puisque je suis arrivée en avril 2019. Plus six ans, voilà, ça nous porte en avril 2025. Il y a un petit report à faire à chaque fois au niveau... Euh, au niveau comptable et des demandes de subventions. Toujours l'organisation d'événements culturels autour du livre et de la lecture publique, plus la participation à divers dispositifs nationaux. Je ne vous l'ai pas dit, mais on a aussi participé à Partir en livre, en juillet euh, de l'année dernière. Et la réalisation d'un diagnostic culture nécessaire à l'adoption d'un plan cohérent. Anne-Marie Doyen en a parlé un petit peu. Nous, c'est plus large euh, qu'un qu diagnostic uniquement euh, de lecture publique puisqu'il y aura évidemment une partie euh, diagnostic lecture publique, mais euh, la communauté de communes a la volonté de, de faire réaliser un diagnostic culture euh, plus global sur tout le territoire pour ensuite euh, mettre en œuvre euh, des moyens. Au niveau du comité de pilotage, il est donc composé de la directrice du pôle service à la population, donc la coordinatrice réseau, le DGS de la de la CCO, le vice-président en charge de la culture, euh, ouais, éventuellement d'élus intercommunaux et communaux, un représentant de la DRAG, euh, pour nous c'est Anne-Marie Boyer, pour le département de l'Isère, Et il participe également euh, le chargé, donc ce n'est pas inscrit dans le CTL, mais euh, c'est le cas, il participe, euh, euh, participe également au COPIL, le chargé de subvention, parce qu'il s'occupe vraiment de toute la partie financière euh, et administrative de demande de subvention, en lien avec moi, mais... Euh, c'est plus son travail et la médiathèque départementale de l'ISER, bien sûr, qui nous subventionne aussi euh, beaucoup. Et on se réunit euh, une fois par an, euh, comme, la, comme, la, comme l'a dit Anne-Marie Boyer. Donc, on a eu bien sûr des résultats très positifs, hein, euh, avec, euh, puisque la signature du CTL a permis la création du réseau. Honnêtement, je pense que sans CTL, on n'aurait pas, pas encore de réseau. Euh, grâce au soutien financier, euh, notamment pour, pour l'embauche de, de la coordinatrice, hein, bien sûr, pour le, le soutien financier au poste, c'est vraiment ça qui a, qui a fait le levier et qui a permis euh, la création de ce réseau. Euh, grâce aux, aux subventions euh, versées dans le cadre du CTL, on a pu organiser de nombreuses manifestations malgré la crise sanitaire. Bon, il y a eu quelques reports, mais, euh, mais on a quand même pu organiser beaucoup de choses. Et au niveau des difficultés rencontrées, la seule difficulté, hein, parce que globalement c'est vraiment très positif, mais c'est vrai que comme le, le contrat a été signé début 2018 et que j'ai été embauchée seulement en avril 2019, euh, on a quand même un, un report, euh, enfin comment dire, les, les projets ont vraiment commencé en 2020, puisque le temps que j'arrive, il y avait quand même beaucoup de choses à mettre en œuvre, à, à faire démarrer le réseau. Donc les projets culturels ont commencé un peu euh, fin 2019, mais surtout en 2020. Donc il y a quand même eu un peu un report dans le temps euh, par rapport à, à cette embauche qui a eu lieu finalement plus d'un an après euh, la signature. Très rapidement, on est aussi engagé dans un autre dispositif qui est la CTEAC. Donc je pense que vous connaissez un petit peu tous. Euh, l'objet le, le, et puis le fonctionnement des CTEAC, donc je ne vais pas trop euh, en parler, mais donc on l'a signé en juillet 2019 pour trois ans et euh, donc euh, le, la CTEAC prend fin en, euh, cette année, là en juillet, et donc elle sera peut-être re-signée avec euh, les, différents, euh, les différents partenaires que sont la DRAC, le département, la région, l'éducation nationale et la CAF. Comme je le disais, donc euh, là c'est pour 2020, mais euh, on en a bien sûr organisé aussi en 2021, donc on participe aux événements culturels euh, notamment nationaux et portés par la et ou portés par euh, la DRAC, comme la Nuit de la lecture ou alors le mois du film documentaire, euh, qui est euh, aussi un événement euh, auquel on essaye de participer régulièrement. Et puis, malheureusement, on a dû reporter ou annuler des, des événements comme les arts du récit, un projet Sénégal 2020 qui était proposé par la médiathèque départementale de l'Isère, et le projet BD. Euh, donc, comme je, je l'ai dit rapidement au début, c'est une exposition itinérante avec des CT, parce que ça a eu lieu en 2021. Du coup. Euh, une exposition itinérante avec des visites guidées par une guide conférencière, surtout pour les scolaires, mais aussi pour le tout public, euh, en public d'adultes, euh, des ateliers de bande dessinée euh, dans les classes, on a fait intervenir trois auteurs de BD, et puis donc ce fameux spectacle, BD spectacle, les carnets de cerises, qu'on a, <rire> qu a reporté déjà deux fois. concernant les actions du RMO en 2020, on a également euh, mis en ligne le site internet, euh, donc ça c'est quand même aussi euh, très important bien sûr pour, euh, pour les usagers d'avoir un, un catalogue unique, unique un site internet commun qui leur permet de voir euh, bah, à la fois toutes les collections et tous les événements qu'on qu organise, en sachant que nous, je l'ai quand même euh, souligné on a changé de prestataire fin 2021 puisque ça se passait vraiment pas bien avec euh, avec l'ancien prestataire, donc euh, ça a été aussi beaucoup de travail de, de trouver un, un nouveau logiciel qui convienne et puis toutes les formations, la migration, Enfin voilà, ça, ça nous a pris quand même plusieurs mois. On achète aussi des documents grâce au soutien de la médiathèque départementale, ça permet donc euh, d'enrichir les collections des médiathèques et de... Euh, comment dire, d'équilibrer un petit peu l'offre sur le territoire, puisque comme dans toutes les communautés de communes, on a des communes, surtout nous en Oisan, peut-être encore plus qu'ailleurs, des communes plutôt riches parce que les stations de ski, les barrages hydroélectriques, etc., et puis des petits villages qui forcément n'ont pas, pas les mêmes moyens. Donc nous, on a fait le choix de répartir de façon strictement égale, c'est-à-dire que j'achète à peu près... Euh, je ne sais plus, je crois, un peu, à peu près 1000 documents par, par an, un peu plus même 1500, et on les répartit strictement par 11. Donc euh, des livres, des DVD et des jeux de société, puisqu'on a aussi euh, plusieurs bibliothèques qui ont des, des collections de jeux de société. On a aussi en 2020 aménagé un local pour le réseau, puisque pour les caisses, les livres qu'on achète, etc., c'était tout dans un placard, en fait, dans le bureau. Euh, un bureau de la communauté de communes, donc, euh, donc euh, on a aménagé, une nouvelle école de musique a été construite en 2020 et on en a profité pour aménager un local euh, donc, qui sert maintenant de centre de tri pour les documents en transit parce que la navette est mise en place. Excuse-moi Amandine, je vais juste, te, te, parce que le temps passe, te, te, te presser un petit peu justement pour qu'on ait le temps de, pour les deux. Je est beaucoup terminé. Euh, ça c'est les actions du RMO en 2021 mais je vais passer rapidement puisqu'en plus j'en ai déjà parlé Donc on a, on a pu toucher environ 240 personnes euh, avec les ateliers BD donc des scolaires et les PAD et puis l'exposition GLENA dont je vous ai parlé peinture et bande dessinée environ 400 personnes qui ont, été, euh, qui ont pu bénéficier des visites guidées on a participé à la quinzaine de la parentalité c'est un événement porté par la CAF donc en partenariat avec le service petite enfance, le dispositif de rééducatif, etc., d'autres services communautaires. Un projet compte en partenariat avec les arts du récit et grâce à la CTVC aussi, euh, qui, nous, donc, qui a réuni 200 spectateurs avec sept euh, spectacles. Et on a organisé une résidence de journalistes, c'est aussi dans le cadre de la CTVC. Euh, donc euh, voilà, il y, a eu trois, il y a eu trois bibliothèques qui ont participé euh, à cette résidence. On a donc recruté, comme je vous l'ai déjà dit, un agent à 60% pour le réseau qui fait essentiellement la navette et puis la réinformatisation de, des bibliothèques euh, fin 2021. La reconduction du CTL a donc eu lieu début 2021 euh, pour la période de, pour l'année 2021-22-23. Et alors là, les grandes orientations pour une nouveau CTL qui ont été approuvées en commission culture puis validées en, en conseil communautaire sont le maintien de mon poste, euh, l'organisation d'actions culturelles et l'identification d'autres projets euh, euh, d'actions culturelles en lien avec euh, le livre et la lecture. Et puis éventuellement, alors ça c'est pas le CTL je, AS, ou alors je ne sais plus, mais en tout cas la DRAC pourrait aussi nous subventionner un véhicule de navette si nécessaire. Les projets pour 2022 sont la réalisation d'un diagnostic culturel, donc qui, comme je vous l'ai dit, sera subventionné dans le cadre du CTL. On a aussi des projets dans le cadre de la CTEAC qui bénéficient, parce qu'à chaque fois dans, le, dans les projets de la CTEAC, il y a un volet euh, bibliothèque. Hein, donc, euh, donc là, ce sera des lectures de Camille par une comédienne dans les bibliothèques. Participer aux arts du récit en mai, puisqu'on n'a toujours pas pu participer au festival à cause des, des annulations liées au Covid. Une autre exposition itinérante, mais cette fois-ci réalisée par une, une auteure illustratrice, Clémentine Sourdet et des ateliers, euh, rencontres ateliers dans, par, cette, par cette illustratrice dans les classes qui auront lieu à l'automne. Et j'ai terminé. Donc si vous avez des questions, euh, je vous écoute. Je peux du coup prendre, prendre le relais euh, concernant les questions. Donc, il y a deux questions euh, qui euh, concernent plutôt la partie financière. Donc, euh, déjà, euh, quelles sont les actions, euh, à quelle hauteur sont, sont, les, sont soutenues par la DRAC les actions culturelles inscrites dans le, dans le CTL Et puis, euh, quelle forme prend le soutien du département pour l'acquisition de documents Donc, ça, c'est plus des questions euh, financières et par rapport au soutien des des partenaires publics Oui, alors euh, pour répondre à la deuxième question, la médiathèque départementale de l'ISER euh, finance à peu près, donc sur 20 500 euros d'achat euh, de documents, ça correspond à 2 euros par habitant, hein, c'est les recommandations. une mentionne d'à peu près 8 000 euros, parce qu'en ISER, un, il, au, au début, avant, avec euh, enfin, du temps de l'ancienne convention, ils nous donnaient 1 euro par habitant donc à peu près 10 000, 10 000 euros, et depuis la nou le nouveau plan lecture 2020-2026, c'est un calcul assez compliqué que je ne pourrais même pas vous expliquer, mais qui est en fonction du, des, des budgets de chaque commune, non plus du budget que, la, que, la, que le PCI euh, euh, dépense, mais que chaque commune dépense, donc c'est un peu moins, on a un petit peu perdu, mais c'est à, à peu près de l'ordre de 8, 8 à 9 000 euros mais plutôt minime, un petit peu moins. Et puis, alors, pour l'autre question, il faut que je reprenne le plan de financement, parce que c'est... En fait, on n'est pas... Contrairement à MDI qui nous subventionne 30% de, de chaque projet culturel, alors avec un plafond et puis avec un maximum de trois projets par an, je crois, le, le CTL, c'est plutôt un forfait. Donc, il faut que je retrouve l'annexe financière. Alors... Voilà, je, je peux passer à une, à une autre question qui a un lien avec la partie financement. Est qu y a une, euh, quelle est la complémentarité des aides de l'État et par exemple du CNL en ce moment dans le cadre des, du plan de relance euh, ou en direction du public spécifique que le CNL mène Alors nous, pour l'instant, on n'a encore fait aucune demande auprès du CNL. On n'a pas, on n'a fait aucune demande ni dans le cadre du plan de relance ni dans, dans aucun cadre. On va peut-être faire une demande, mais ce n'est pas encore sûr, parce qu'on a une, une commune qui a un projet de bibliothèque, donc de construction d'une bibliothèque. Et on va en profiter pour voir avec euh, toutes les autres bibliothèques, toutes les autres communes qui ont ou pas une bibliothèque, si elles ont un projet de construction ou de réhabilitation, pour dans ce cas-là faire une demande groupée. Mais ce n'est pas encore fait. Et pour répondre à la question précédente, j'ai retrouvé l'annexe financière donc là du CTL 2021 22 23 le, le deuxième. Euh, pour l'organisation d'événements culturels, par exemple, pour euh, 2021-22, c'est 2800. Pour 2022-23, 10 000. Et de, 20, de 2023 à 2025, 10 000 euros. Donc, en fait, c'est 10 000 euros euh, de, à peu près de, de subventions pour l'organisation les, les, d'événements culturels autour du livre et de la lecture. Merci. Si j'ai encore le temps pour une dernière question, Laura, je ne sais pas s'il si, si reste un... Bah, je préfère qu'on donne la parole à Anne-Christine, et puis on, on, à, la fin de, de, à la fin des 1h, si, si certaines personnes pe peuvent et veulent rester, on, on le fera, mais au moins on ne bloque pas nos intervenantes si elles ont besoin de partir. Merci. D'accord, du coup je prends la parole. Alors j'aurai quelques chiffres aussi, peut-être que ça, ça complétera ce, ce d'Amandine. Alors, pareil, je vais partager mon écran. Alors, euh, moi, la présentation va être vraiment sur un, un aspect très technique de comment on a, on, on a vécu le, le CTL. Brièvement, donc, le, le réseau des bibliothèques du pays voironnais, c'est euh, couvre un territoire de 92 000 habitants et 31 communes, euh, sur laquelle sont réparties 19 bibliothèques et 3 points relais. 50 salariés, 150 bénévoles, et, euh, et le choix politique qui a été fait pour ce réseau, c'est que l'ensemble des, des salariés sont bien intercommunaux, euh, l'ensemble des bibliothèques sont bien intercommunales, donc c'est un budget unique, une régie unique, une carte unique, <rire> donc voilà. Euh, en termes de politique de conventionnement, donc on a bien un CTL, donc on en est au deuxième, et on a aussi donc le, le fameux plan lecture du département de l'ISER, je ne sais pas s'il existe aussi dans les autres départements, au sein duquel il y a un contrat d'objectif qui concerne l'action culturelle, et nous avons un PLEAC, donc nous ce n'est pas un CTLEAC, mais un, un PLEAC qui concerne donc tous les services culturels de, de l'intercommunalité. Euh, L'événement fort qui est sur notre territoire, c'est le festival Livre à vous qui a lieu chaque année en novembre et qui, lui, est porté par l'EPCC Grand -Tang. Donc, C'est aussi dans notre construction euh, euh, administrative et politique, c'est euh, un organe à part de l'EPCI. Vous voyez notre budget euh, d'action culturelle euh, qui, euh, qui évolue depuis 2018 à 2022. Et en fait, c'est grâce à notre contrat Territoire Lecture. Alors le premier contrat territoire lecture, Et finalement après on a écrit une chose avec, avec Amandine, euh, alors moi j'étais déjà en poste, donc le, le réseau existe depuis 2017, le 1er janvier 2017 et euh, le premier CTL a été signé euh, pour 2018 et, euh, et à ce moment-là j'étais encore en plein dans la mise en réseau <rire> Euh, sur le territoire et du coup euh, et, ce premier CTL était plutôt motivé pour euh, soutenir le festival, euh, le festival Livre à vous, donc finalement euh, ce sont euh, les agents euh, du Grand Angle et puis notre directrice des affaires culturelles qui, euh, qui chapeautait tout ça qui a vraiment euh, porté la, la, la mise en place de ce premier CTL euh, avec comme vraiment objectif soutenir ce festival du livre, qui est très important, qui a à la fois un salon, mais aussi des parcours d'éducation artistique et culturelle, des expositions, etc., pour le soutenir. Et puis, une fois que le, le réseau s'est bien, bien mis en place, donc bah, je me suis davantage intéressée à, à, à ce contrat, et du coup, on voit l'évolution, c'est-à-dire qu'effectivement, au, au fil des copiles, s'approprier bah, quel est l'intérêt de, de ce contrat Territoire Lecture euh, les échanges qu'on a pu avoir euh, donc avec Anne-Marie Boyer autour de la table a fait que, bah, effectivement, non seulement euh, ce contrat territoire Lecture est là pour soutenir le festival Livre à vous, euh, mais aussi euh, bah, nous permet de, de, de mener d'autres actions culturelles. Et donc, en 2020, on y a ajouté une résidence d'auteur euh, qui était en lien avec euh, l'année de la BD. Donc, on a reçu un illustrateur. Et puis aussi euh, l'éducation aux médias et à l'information euh, voilà qui nous avait été présentée au cours de, de, de ces copies et, euh, et donc euh, de faire le choix de, de s'en saisir donc c'est vrai que le, le premier ctl était vraiment à l'origine un soutien fort euh, au festival livre à vous donc à, à un événement culturel qui existait déjà sur le territoire et puis au fil des échanges qu'on qu a pu avoir en fait on s'est mieux approprié les, les enjeux, le périmètre du contrat et on y a introduit des, des nouvelles orientations où on trouvait que ça, fait, ça faisait sens sur, sur notre territoire. Alors je voulais vous parler aussi de, de en fait, justement, ce fameux copil parce que pour moi si, pour qu'un CTL marche il faut que le copil il fonctionne bien Sinon, ça reste un document de financement et, et qui, qui n'évoluera pas et qui ne sera pas forcément adapté. Euh, donc oui, il y a le diagnostic de territoire qui permet de, de cibler les actions, mais on voit qu'au fur et à mesure des, des copiles, euh, eh bien, le, on se l'approprie différemment. Donc l'article 7 en fait, de, de ce contrat territoire lecture, il parle d'évaluation et de comité de suivi. Euh, et, euh, et de, de sa composition. Donc euh, l'évaluation, forcément, elle est importante et, euh, et aussi elle a une valeur de prospective. Donc nous, autour de la table, je vous ai représenté <rire> les participants. Donc il y a bien sûr la conseillère livre et lecture euh, de, de la DRAC. Euh, nous avons, nous invitons aussi euh, donc la, la directrice de la médiathèque départementale qui est aussi euh, un financeur. Euh, euh, important pour nous mais voilà à titre euh, on, on l'associe euh, ensuite euh, pour représenter notre, notre intercommunalité donc nous avons notre élue la vice-présidente à, à la culture nous avons notre directrice des affaires culturelles qui elle chapeaute les, les bibliothèques mais aussi euh, les musées conservatoires pays d'art et d'histoire et, euh, et aussi la salle de spectacle euh, et comme je vous ai dit, on a un montage euh, administratif un peu particulier. Donc il y a à la fois le service lecture publique qui est à l'intercommunalité et le festival Livre à vous qui lui est dans l'EPCC euh, euh, de la salle de spectacle. Donc les, les deux institutions sont bien autour de la table. Et, euh, et donc je, moi je viens pour la lecture publique avec ma responsable de l'axe act des actions culturelles pour le réseau et euh, pour le côté du festival euh, la coordinatrice du festival vient aussi avec la partie plus, plus administrative. Et euh, donc au cours de ce copil, il y a le bilan moral et financier évidemment, euh, il y a un échange d'informations. Donc c'est vrai qu'Anne-Marie Boyer à chaque fois nous présente bah, les différentes orientations nationales euh, qui se profilent, donc euh, l'année de la BD en 2020. L Éducation aux médias, euh, des livres à soi, enfin voilà, tous les sujets. Et puis, à un moment donné, on est OK, on va aller sur, euh, sur ce, sur ce projet-là euh, parce qu'on arrive à se projeter, parce qu'on voit comment on va le mettre en place sur, euh, sur notre territoire. Et ensuite, on fait donc un, un budget prévisionnel. Évidemment, il faut que ce copil ne reste pas en huis clos. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on fasse une redescente d'informations. Aux personnes qui vont porter ces projets sur le territoire puisque je vous ai dit que nous notre particularité c'est que tous les agents font partie du réseau c'est à dire qu'on n'a pas euh, un Vagmes ou euh, ou un coordinateur et qui fait uniquement des actions en fait euh, l'ensemble des 50 agents et 150 bénévoles participent, euh, participent au réseau et donc notre enjeu aussi c'est de bien communiquer euh, auprès de tous ces agents les orientations du CTL pour qu'ils se les approprient. Et quand ils vont faire leur feuille de route et leur programmation annuelle, euh, eh bien, euh, leur programmation répond bien à ces objectifs. Ce qui n'était pas le cas lors du premier CTL, on ne communiquait pas forcément très bien. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il y avait un phénomène, un sentiment d'empilement entre les agents. Et, euh, et la direction en disant, euh, nous avons nos, euh, ce qu'on faisait auparavant quand on était municipaux, plus ce que la direction nous demande. Et en fait, maintenant, on a tous compris, euh, non, c'est la même chose, euh, mais c'est vraiment important que ce document et, euh, et ses intentions soient bien communiquées à l'ensemble des agents et des bénévoles. Donc là-dessus, on a vraiment progressé, et du coup, on le ressent dans la dans la programmation qui se fait sur l'ensemble du territoire, parce que cette programmation répond vraiment à ses objectifs sans sentiment d'empilement de la part des agents ou des bénévoles. Du coup, le résultat pour le deuxième CTL, euh, eh bien, vous voyez, il y a plus d'actions plus différentes, et puis du coup, le montant aussi subventionné a, a augmenté, euh, donc on a toujours les, les 25 000 euros pour notre festival Livre à vous, qui est vraiment euh, un engagement politique fort sur le, le territoire et qui est très fédérateur en termes de lecture publique. Euh, nous continuons donc les résidences d'auteurs. Cette fois-ci, on est plutôt parti sur une résidence de journaliste euh, dans le cadre de l'éducation aux médias et, et, et à l'information. Donc la journaliste a pour vocation... Euh, pour la première année à faire des parcours type parcours EVAC, hein, dans, dans les écoles à partir du cycle 3 jusqu'au lycée et puis euh, probablement que nous repartirons sur une deuxième convention enfin une deuxième résidence avec cette même journaliste mais cette fois-ci plutôt pour faire des actions tout publiques dans les dans les bibliothèques nous avons 11 000 euros de subvention donc, dans le cadre du CTL donc pour l'éducation aux médias et l'information donc euh, voilà, pour des projections, des parcours, toujours pareil, euh, écoles, euh, mais qui sont complémentaires de, de, de la résidence, euh, des expositions. Euh, vraiment, on mise beaucoup là-dessus, et c'est pareil, euh, ce n'est pas, pas une décision, une orientation qui reste au niveau de la direction, elle est vraiment partagée par l'ensemble des agents, ça veut dire qu'on a mis en place pour se pour faire, un plan de formation de nos agents et de nos bénévoles pour expliquer ce que c'est que l'éducation aux médias et à l'information, pour expliquer que c'est une orientation que nous avons décidée pour les trois ans à venir et qu'on y va. Ce n'est pas facultatif, on y va. Donc ça, c'est euh, vraiment important et du coup, ça fonctionne bien. Et puis aussi, euh, bah, comme pour le réseau précédent, la participation aux événements nationaux, donc les, les nuits de la lecture, en janvier, et puis, euh, et puis partir en livre, et c'est vrai que le, le CTL euh, bah, nous a donné aussi de l'oxygène par rapport à ces événements nationaux, c'est vrai que la nuit de la lecture en janvier, on en fait vraiment à un, à un moment euh, très festif, c'est-à-dire euh, voilà, on commence bien l'année, on, on se détend, on se montre aussi euh, différemment, l'idée c'est d'aller capter des nouveaux publics, donc c'est non seulement la lecture mais c'est aussi euh, du jeu, euh, du jeu pour euh, se rencontrer, euh, de, des concerts, euh, enfin, voilà, pour, euh, pour vraiment euh, nous montrer différemment, et sur, aussi sur des horaires différents. Et puis, pour l'été, partir en ligne, effectivement, euh, de mémoire, c'est juin à juillet, enfin juin juillet, et nous avons décidé, nous, de l'étendre jusqu'en août, parce qu'effectivement, c'est un temps aussi pour nous qui est important pour aller capter de, bah, des nouveaux publics. Euh, donc, euh, donc, on cette volonté en fait, de faire des actions pendant l'été, elle ne se concentre pas que sur juillet, elle se concentre sur juillet et août. Et c'est vrai que les résultats sont, sont vraiment intéressants. Euh, donc Ça veut dire que ça s'accompagne aussi d'une politique où nous fermons moins les bibliothèques l'été euh, qu'auparavant. Enfin, qu en complément aussi, euh, donc oui, il y, a le, il y a le CTL, mais effectivement le CTL se et aussi enfin, l'occasion de, de ces copiles, euh, on parle aussi par exemple de l'extension des horaires d'ouverture, qui lui ne rentre pas dans le CTL, mais déclenche une subvention dans le cadre de la DGD, donc la, la dotation générale décentralisée, et c'est aussi ce copile l'occasion d'en parler, et du coup d'enclencher d'autres actions euh, qui sont complémentaires, ou pareil, si nous avons des projets de construction, de, de réaménagement, etc. Et donc là, ça fait forcément lien et ça nous aide aussi à apporter des dossiers qui sont liés plutôt à, à la dotation générale décentralisée. Et puis il y a aussi donc le projet, le, le dispositif des livres à soi, qui, qui est aussi un dispositif qu'on a découvert dans le cadre du COPIL, et euh, sur lequel on a décidé aussi de partir, euh, mais c'est vrai qu'il existe tellement de dispositifs, euh, on passerait nos journées sur internet à, à, à, à les découvrir, je trouve que le, le, le copil du CTL est vraiment l'occasion bah, de, de nous éclairer, voilà ce qui, ce qui existe, qu'on puisse poser nos questions et ensuite dire ok, je vais choisir ça parce que de toute façon on ne peut pas tout faire, euh, mais de, de, de nous aider Qu'est-ce qui a du sens sur notre territoire euh, Qu'est-ce qu'on a la capacité de porter Et comment aussi euh, le, la DRAC va pouvoir nous aider euh, à, à aller sur, sur ce terrain-là. Voilà, <rire> je ne sais pas si vous, avez, si vous avez des questions. Donc nous, on est plutôt sur un CTL, action culturelle, euh, parce qu'effectivement, le département, euh, avec son plan en Isère, hein, avec le plan lecture, euh, nous aide déjà énormément sur l'acquisition de documents, sur la masse salariale, euh, que du coup on a vraiment donné euh, au CTL vraiment euh, l'action culturelle. Il y aurait une question de précision déjà concernant les 43 000 euros, est-ce que c'est le montant par an ou c'est pour la totalité de la convention Alors c'est le montant annuel. Merci, euh, est-ce qu'il y a de nouvelles questions pour. Euh... Anne Christine, euh, ouais, ce sont plutôt des questions euh, générales. Euh, la question de la pérennité, d'après le, le CTL, euh, comment on s'assure qu'il puisse perdurer sans s'épuiser même après après la fin des dispositifs. Mais ça, c'est plus une question pour Anne-Marie. Euh, oui, alors en fait, ensuite, euh, si vous voulez, la balle est quand même dans le camp des cellules et, et euh... Il est difficile euh, d'affirmer qu'un qu CPL va euh, vivre éternellement euh, en dehors même de, de, la, de la porte que, que l'on peut et, et de l'existence même du document. Euh, en fait, euh, je, je, je crois euh, qu'une fois qu'on a goûté à euh, l'organisation, à une offre culturelle améliorée, à des bibliothèques agrandies, plus ouvertes, parce que, euh, comme le disait Christine, il y a évidemment un lien entre euh, l'action culturelle que l'on déploie au titre du CTL et puis euh, tout ce qui peut émerger en termes de bâtis, d'informatique, de collection. D'ailleurs, dans chacun des CTL, nous mentionnons la possibilité de solliciter euh, le contenu particulier pour les bibliothèques dans le cadre euh, des investissements que vous pouvez euh, être amené à faire. Donc, euh, la balle est dans le camp des élus. De toute façon, l'État ne pourra pas imposer quoi que ce soit. Et c'est bien sur la base d'une et euh, d'une volonté affirmée euh, des communes et des EPCI que pourront se prolonger euh, les actions. Merci. Je laisse Laura prendre le relais pour la fin du, du je, je, temps de je pense, questions. Je pense qu'il serait quand même intéressant de revenir sur cette notion. Euh, euh, aussi de décalage dans le temps euh, dont on parlait euh, Amandine tout à l'heure. Alors, nous, nous ne pouvons pas financer un poste euh, tant qu'il n'y a pas de contrat signé. Euh, et il est vrai que selon les territoires, euh, selon les candidatures qui se présentent, euh, le recrutement d'une un personne sur un poste de coordination de lecture publique peut prendre du temps. Euh, nous ne voyons pas particulièrement d'inconvénients. Par contre, nous exigeons. Car euh, de date à date, il est bien, par six ans de, de rémunération et de présence de la personne. Nous imposons que lorsque cette personne part en congé maternité, formation, si vous voulez, soit remplacée. Et euh, ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Euh, alors, pour, pour, pour préciser sur, sur Voiron, euh, il y avait une forme de maturité euh, établie euh, pour signer très vite un ah, C'était elle qui a très, très bien évolué, parce que déjà, il y avait eu l'intervention euh, de la DGD euh, pour le réseau, en partie euh, pour une aide à l'informatisation, et il y avait eu le transfert à l'EPCI qui s'était fait par ce là Donc, euh, le, le réseau était déjà euh, très, très affirmé. Euh, ensuite, euh, a été abordée la notion de forfait. Effectivement, nous fonctionnons avec des forfaits pour ce qui concerne l'aide au poste. Nous apportons 15 000 euros lorsqu'il s'agit d'un agent de catégorie B, 20 000 euros lorsqu'il s'agit d'un agent de catégorie A. Alors évidemment, si vous souhaitez vous recruter un ce que j'avais pensé exactement parce que vous avez vu qu'Amandine à vous expliquer que finalement, à mi-temps, eh bien, ça n'a le faire. Vu le niveau de rémunération des bibliothécaires, eh bien, cela a le mieux de sa femme. Donc, euh, il est plutôt euh, conseillé de le recruter et d'envisager dès le départ un temps plein, quel que soit le temps de euh, Mais si toutefois, euh, il y avait des, des organisations un peu particulières, euh, on pourrait. Euh, on peut envisager de, de, vous, de vous financer quand même la moitié, c'est-à-dire 7500 ou euh, 10 000. Oui, je conseille très fortement euh, pour qu'il n'y ait pas des jeunes mélanges de genre, euh, que dans l'équilibre euh, de la perception de ce que fait l'agent, il n'y ait pas un mi-temps dans une bibliothèque et un mi-temps sur la coordination. Euh, bon, ça existe, ça peut marcher en fonction euh, de, de certains lieux, de certains organismes, mais c'est quand même assez délicat. Voilà. Et puis l'autre forfait que nous apportons, euh, c'est celui qui est lié aux résidences, puisque euh, les résidences sont financées euh, euh, maintenant euh, sur la base d'une brochure. Et ça, Laura, tu pourras peut-être aussi euh, mettre en place, ou bah, euh, les le lien, euh, où on a établi euh, des financements. Donc en gros, c'est 3 000 euros pour aller juste par enfin, mois de résidence. Qui comprend à la fois la rémunération de, de l'auteur et euh, une aide à, au logement et puis à l'accueil. Location de véhicules ou vacation de quelqu'un qui peut aller le produire mais ici, il n'a pas, si, pas son permis de conduire. Voilà les précisions que je voulais apporter. Euh, je, je, effectivement, sur les documents, on les mettra, euh, on les mettra dans, le, dans, dans le topo écrit que, que l'on ah. fait. Ah, bon. On a perdu Anne-Marie, j'espère qu'elle va réussir à se reconnecter. Mais les documents complémentaires, on les mettra euh, juste peut-être... Euh... Euh, deux dernières questions, si ce n'est pas trop embêtant pour vous, Amandine et Anne-Christine. Euh, la première sur la question de la pérennité, c'est une question qui y revient souvent. Est ce que euh, le service rendu à la population, que ce soit par euh, la mise en place de la navette ou euh, la, la, on va dire, la cohérence, euh, l'importance de la cohérence des actions culturelles euh, à, à Voiron, est ce que justement ce financement permet une implication et du coup un intérêt euh, de la collectivité et des élus? vous rassure sur le fait que peut-être euh, la collectivité va pouvoir financer euh, une partie ou davantage, en tout cas, euh, de ces actions après les CTL ou à l'inverse, pas du tout. Alors, les, les, nous, tous nos postes sont, sont pérennisés, hein, donc euh, avec ou sans subvention, de toute façon, ils sont, ils sont pérennisés. Euh, y compris ceux qui ont été créés dans le cadre de l'extension des horaires d'ouverture, euh, c'est bien du titulaire qui, qui a été recruté, donc de toute façon c'est clairement annoncé aux, aux, aux élus, euh, Voilà, vous avez une subvention qui dure 5 ans, 6 ans, euh, après il n'y aura plus rien, alors souvent il n'empêche qu'il y a quand même toujours des subventions, qu'elles soient du département ou de l'État, elles portent un nom différent, euh, elles sont contractualisées de façon différente, mais il n'empêche qu'on est quand même, je pense, une, une activité, enfin un service qui est quand même hautement euh, subventionné euh, pour peu qu'on ait des bonnes relations avec la DRAC et, et avec l'État. Donc, euh, donc voilà, donc non, y a, ça n'a pas posé de soucis. Là aujourd'hui, on est en pleine. Euh, Effectivement, comme la Diane Marie aussi, euh, bah, réécriture, puisque nous avons des nouveaux élus, on est en pleine réécriture du, du projet culturel de, de territoire, et du coup, euh, voilà, les élus euh, remettent tout à plat euh, en, en termes de compétences culturelles, y compris donc celle de la lecture publique, euh, Donc effectivement, pour savoir comment, comment ça, va, ça va avancer. Mais le réseau a, a, a fonctionné tout de suite. Donc c'est vrai que la, la satisfaction des usagers y fait beaucoup. Et la crainte, effectivement, pour les petites communes de, de, qui avaient des petites bibliothèques et euh, qu'elles soient absorbées par les, les bibliothèques rayonnantes, ça, cette crainte-là, elle n'existe plus. La complémentarité, elle est bien comprise. Merci. On sent effectivement aussi que le, le COPIL a été, euh, enfin, dans, dans votre présentation, on a senti que le COPIL a été justement euh, une occasion de, de renforcer euh, les liens et de renforcer de, une vision partagée. Euh, pour toi, Mandine, est-ce que euh, sur les, la question des financements, euh, est-ce qu'ils ont euh, eu ce fameux effet levier euh, sur euh, la collectivité ah oui, oui, de bah, toute façon, comme je l'ai dit en début de présentation, euh, à mon avis, s'il n'y avait pas eu ce CTL, il euh, n'y aurait pas été embauché, il n'y aurait pas eu de réseau. Ça, euh, j'en suis quasiment sûre. Euh, et puis aussi pour le poste agent Navette dont je vous ai parlé, mon collègue là qui a été recruté euh, en avril dernier, euh, c'est grâce à… Alors, la subvention est beaucoup moins importante que ce qu'on reçoit de, de la DRAC pour mon poste grâce au CTL, mais on a quand même une petite subvention euh, de la MDI pour son poste et ça aussi euh, ça a vraiment joué à mon avis sans subvention euh, voilà je sais pas peut-être que oui peut-être que les élus auraient quand même décidé d'embaucher en sachant que déjà ils ont embauché à 60% seulement 60% parce que c'était le minimum que demandait la MDI pour pour subventionner un agent navette sinon il aurait été à 50 ou peut-être moins donc euh, oui oui cet effet levier enfin euh, cette, cette importance des subventions pour l'embauche du personnel en bibliothèque comme ailleurs, hein, c'est évident. Bon, je, je, malheureusement, il y a d'autres questions. Euh, c'est un peu le principe de séance 12. À chaque fois, on est un peu euh, contraint par le temps et euh, c'est l'idée de pouvoir commencer à ébaucher des, et partager des idées et des réflexions. Donc, euh, je vais... Euh, Arrêtez les questions maintenant, sachant que, ben, je le redis, il y a la visioconférence qui est visible à nouveau sur notre chaîne YouTube quelques jours après, mais là je pense que je vais pouvoir le faire dès aujourd'hui. Qu'on éditorialise les carnets du 11-12, donc qui reviennent sur les quatre précédents 11-12 avec des ressources complémentaires. Il y a eu quelques questions sur vos présentations. Je ne sais pas si vous accepteriez de les partager, vos, vos PDF, Amandine et Anne-Christine. Oui, pas de souci, oui. Oui, oui, pas de souci. Par contre, je vais le. Je me suis rendu compte de deux, trois coquilles, donc je le corrige et puis je te le renvoie. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup. Euh, je pense que si euh, d'autres personnes dans la visioconférence ont des questions euh, plus précises à poser euh, à l'une d'entre vous même à Anne-Marie, n'hésitez pas à repasser par moi pour que je vous redonne les contacts euh, mail et que vous puissiez échanger, euh, échanger en tête à tête entre guillemets. Je pense que c'est aussi tout l'intérêt de ce rendez-vous-là, c'est de mettre un visage sur des noms et du coup d'avoir plus le réflexe de d'échanger en direct, donc n'hésitez pas, et puis bah, voilà, je remercie tout le monde et euh, le prochain euh, 11-12, il fallait que j'en parle, aura lieu le, je reviens dessus, c'est sur les pratiques participatives en bibliothèque, mais aussi en bibliothèque du patrimoine, euh, hop, il a lieu dire de bêtises, le 24 mars et le 21 avril, ce sera sur les réseaux de bibliothèques en milieu rural, justement, avec une intervention de, du groupe euh, euh, Bibliothèque en réseau de l'ABF. Voilà, merci euh, à tout le monde et puis euh, à bientôt. Merci.